Ben bonjour tout le monde, euh, nous, à la FSU, nous, pouvons développer tout ça qu'ils ont fait, hein, tout ça qu'ils ont dit, mais nous savons, bagaille, c'est que je dis, jour l'un pays, pas ni travail, l'un pays, pas ni de l'eau, l'un pays, pas ni système de santé, l'un pays, pas un système éducatif performant, eh ben, malheureusement, nous, avons que les jeunes Guadeloupéens qui ont quitté PIA et ils ont laissé pays à d'autres mondes. Et donc, plus que jamais, il faut que dans l'unité syndicale, et puis l'ensemble de la population, nous mobiliser que nous. Nous que comme nous pour nous faire de telle façon que nous nions l'école performant, qui permet de ces jeunes en réussir. Or, je dis jour, ne pouvons pas nier la certitude que ça qui est fait, puisque nous savons pertinemment que c'est des dizaines et des dizaines de jours de fermeture d'école qui qu'a fait parce qu'il ni de l'eau parce qu'il n'y rate à danser l'école-là, parce qu'il n'y dans danser l'école-là. Les nous savent que nous n'ayons l'école qui n'est pas performante, de fait, eh bien, nous ni des jeunes qui désœuvrés, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas la capacité d'y projeter coyo dans la société, et notamment dans le monde de l'entreprise et du travail. Et puis surtout, les où regarder tout ça, eh ben tout ça, les où qu'a fait tout, de, de, de, de toutes ces difficultés-là, leur ajouter en, en hôpital et un, un système de santé qui défaillant, le haut que euh, a pas à faire rien pour que justement culturellement nous développer comme nous et nous fait de telle façon que ben, nous, nous nous nous exprimer ça nous y est ben nous en grande difficulté. Et donc la FSU dans l'unité syndicale qui a appelé tout le monde tout le monde qui a vivre, qui a travaillé, qui a justement espéré développer comme à euh, dans le sud Bastère mobiliser Coyot venir à dans meeting euh, là le vendredi euh, le soir et puis surtout venir en l'aria samedi matin, pour que nous fassions en belle mobilisation, nous exprimer l'ensemble de ces gens qui ont une responsabilité à leur pays, que nous face à ces responsabilités-là. Ce n'est pas tout dit divinement de nous voir les élections, c'est surtout faire travail là, faire travail là pour que demain... Eh bien, nous nions l'hôpital performant, fait de telle façon que demain, nous nions l'école performant, fait de telle façon que demain, eh bien, la jeunesse là peut trouver euh, des, des voies et moyens pour, pour travailler à dans pays arrêter à dans pays développer quoi y a dans pays fait de telle façon que justement, la Guadeloupe, même eh c'est un Guadeloupéen, quelle que soit couleur de peau, mais que fait de telle façon que demain, la Guadeloupe pas mort et pas fait de telle façon que nous nions euh, en génocide, par substitution à dans pays noirs. Donc, euh, il faut que tout le monde Mobiliser Coyau. Il faut que tu vienne à dans ces meetings non. Il faut que tu vienne à dans ces manifestations que nous qui mettez en place. Nous fait en belle grève les 14 et les 15 mai. Nous fait en belle mobilisation le 29, le 25 mai. Je pense que, justement, euh, samedi prochain, nous tout en arrière pour faire de telle façon que eh ben, tout ça nous allons espéré bah, là tout ça nous espéré espérer, bah, la population guadeloupéenne, non. Eh ben, nous devons faire de telle façon que nous allons à bout. Et puis surtout, nous allons continuer à faire travail, explication, travail, mobilisation ah, dans les autres communes de Guadeloupe. Et je espéré que dès demain, ben, tout ensemble, nous allons faire de telle façon que nous gagnons. Nous gagnons tout ça nous euh, doit euh, euh, pour cet Timamay-là, tout ça nous doit pour nous et que nous fait de telle façon que ben, des mains nous puissent vivre tranquillement dans tes pays noirs. Merci en plus.